Salut, c'est la fin d'année 2022 et il est temps de faire un petit bilan. Alors du coup, je vais vous faire un petit bilan. Et puis cette vidéo, ne, la, ne quittez pas la chaîne juste après, puisque juste après, vous pouvez me retrouver en live pour répondre encore à d'autres questions, pour, euh, voilà, pour discuter avec vous juste en live, si vous êtes là bien sûr. Et donc en attendant, dans cette vidéo, je vais faire un petit bilan un petit peu de, de l'année. Voilà, de, un petit bilan de la pépinière, un petit bilan de la chaîne YouTube. Voilà. Quelques petits chiffres et puis surtout je vais répondre à des questions qui ont été posées tout au long de l'année en fait sur les vidéos dans les commentaires je vous en remercie et donc je vais y répondre de manière maintenant globale puisque j'y avais répondu de manière personnalisée de manière voilà directe donc je vais y répondre maintenant de manière à vous partager les réponses avec vous tous donc il y a à peu près une quarantaine de questions donc voilà posez vous prenez vous à boire prenez vous quelque chose à grignoter ça va durer un petit moment Salut, c'est Sébastien Guéguin de la pépinière Tilipousse à Plévin, en centre-Bretagne, à côté de Carré exactement. Euh, vous m'avez suivi tout au long de l'année, puisque j'ai commencé les vidéos en janvier, j'en avais fait quelques-unes l'année d'avant. Euh, j'ai surtout, comme vous l'avez pu le voir, fait euh, beaucoup de vidéos cette année et vous avez été nombreux à me suivre. Quelques petits chiffres. Je vous commence un petit peu par... Euh, ce qui concerne moi, ma production, hein, mon cœur de métier, la pépinière. Alors, je suis en train de lire en même temps sur mon écran pour pas vous dire trop de bêtises, puisque j'ai préparé quand même euh, cette petite vidéo. Alors, en termes de bilan d'année 2022, déjà en termes de pépinière, sachez que ça fait donc ma quatrième saison réellement de vente. Et il y a à peu près 3, 4 années, euh, encore avant où j'ai commencé l'implantation de pieds-mères. Donc, ça fait quand même sept ans que je suis vraiment dans cette histoire de pépinière, donc ça... Voilà, j'ai pris mon temps aussi, hein. on peut aller plus vite bien évidemment. Cette année, j'ai greffé 1400 arbres, 1400 arbres, donc pommiers essentiellement. J'en avais 940 vendables. Voilà, donc... Euh, alors, je vais vous expliquer pourquoi tous n'étaient pas vendables. En termes de petits fruits, j'en avais mis en bouture 4500, et j'en ai 3500 vendables. Voilà, et donc euh, ma troisième production, c'est l'osier, le saule osier pour la vannerie, entre autres. J'en avais mis 800 en culture et j'en ai eu 500 vendables. Alors, dans les non-vendables, il euh, y a surtout beaucoup des nouveaux pieds-mères. Donc, notamment chez les pommiers et les fruitiers, en règle générale, beaucoup de nouveaux pieds-mères. Évidemment, dans mes non-vendables, il y avait aussi tout ce qui était déclassé. Alors déclassés pourquoi Soit pour une mauvaise pousse, soit pour un raté tout simplement de bouture ou de greffe, soit parce qu'ils étaient abîmés. Alors ils peuvent être abîmés de différentes raisons. Ils ont été essentiellement abîmés à l'arrachage, pour ceux qui ont été abîmés. Et euh, puisque, puisque, puisque, ça c'était quand même un, un étonnement plutôt positif, c'est que je n'ai eu, en tout cas pour l'instant, puisque je n'ai pas tout arraché, aucun arbre ou arbuste abîmé par les campagnols. Voilà simplement, je n'ai pas eu de, euh, de racines mangées par les campagnols. Donc ça, c'est déjà un point assez intéressant à, à mettre en avant. En termes de chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça donnait tout ça Alors, par rapport à ce que j'avais donc prévu de vendre, enfin prévu, pardon, de euh, ce que j'avais mis en production. Donc ce que j'avais mis en production, 1400 arbres. 4500 petits fruits, 800 osiers. Ça, ça devait me représenter environ 48 000 euros de chiffre d'affaires potentiel. C'est-à-dire 22 000 euros pour les arbres, 18 000 pour les petits fruits et 6 000 pour l'osier. Alors, réellement faisable, c'est-à-dire euh, en ayant tiré tout ce qui était déclassé ou mes pieds mers. Réellement faisable, c'est 32 000 donc sur 48 000. Et ça représente 15 000 euros pour les arbres sur 22 000. 14 000 euros pour les petits fruits sur 18 000, donc, vous voyez que les petits fruits c'est quasiment tout que je vais vendre, euh, et l'osier c'est 3 500 sur 6 000. À l'heure actuelle, enfin j'ai fait mon bilan là euh, à peu près donc euh, entre fin décembre et mi décembre, enfin mi décembre et fin décembre et maintenant quoi, j'en étais à peu près à la moitié de mon chiffre d'affaires, c'est-à-dire 16 000 euros de, de fait. Donc ça veut dire qu'il me reste à peu près deux mois puisque je me donne jusqu'à fin février, pour ben, vendre l'autre moitié de ce qui est vendable. Voilà. Alors rapidement, il n'y euh, a pas que les campagnols dans la vie qui peuvent abîmer, il n'y a pas que les louchets et l'arrachage qui peuvent abîmer les plants, pourquoi j'ai, euh, surtout au moment entre le moment où ce qui est réellement vendable et ce qui a été produit au départ, pourquoi il y a des différences Alors notamment pour les arbres, je vous rappelle, on est à 940 vendables sur 1400. Ces 940 Vendables, en fait, euh, sont tous les arbres en bonne santé, de calibre de taille suffisante, évidemment non abîmés et non pieds -mères. Dans les arbres greffés, en réalité, j'ai eu assez peu de ratés de greffe, euh, mais ça, ça dépend des espèces. Pommier, c'est quasiment du 100%, J'ai pas compté exactement, mais peut-être sur 1000, j'en ai eu euh, tout juste peut-être une vingtaine de ratés, donc voilà, je suis plutôt content. En poirier par contre ça a été beaucoup moins bon, les cerisiers ça a été plutôt pas mal, ça a été 70% à peu près, les pêchers c'était vraiment pas terrible, j'étais plutôt de l'ordre de 30% et les amandiers c'était 100% et euh, j'ai pas fait de châtaigniers cette année et puis le dernier, le, voilà, le vrai raté de cette année c'était les abricotiers, abricotiers 0%. Donc ça, c'était euh, les raisons essentielles de, de ma différence entre ce qui est vendable et ce qui avait été fait au départ. Pour les petits fruits, c'était essentiellement pour certaines espèces, certaines variétés même dans les espèces, euh, des ratés de boutures. Voilà, des ratés de boutures, essentiellement, euh, essentiellement, alors il y a certaines zones sur mon terrain qui sont un peu plus humides par exemple, où les plants ont, ont moins bien poussé, donc plus compact en fait le sol. Euh, et puis donc certaines espèces qui ont eu des taux de réussite beaucoup moins bons par exemple je pense à la variété notamment Rovada en groseille euh, qui a eu un taux de réussite vraiment pas terrible par rapport à, par rapport à ses collègues et puis, euh, et puis certaines espèces qu'il euh, va falloir que j'écarte un peu c'est à dire euh, bouture un peu trop serrée je vous rappelle je suis à 12,5 cm sur la ligne 50 cm entre deux lignes euh, alors le entre deux lignes il est correct à peu près encore qu'il faut pas mettre les gogis maintenant à côté, ça je le saurais. Mais voilà, sur la ligne 12,5, sur certaines variétés, c'est un peu serré. Donc la casseille j'avais déjà poussé à 15, je vais pousser encore plus, pour la casseille notamment. Voilà, donc ça c'est essentiellement pour ça les ratés, puisque j'ai pas eu de maladie, j'ai pas eu d'attaque, j'ai pas eu de d'insectes ravageurs, je n'ai pas eu de choses comme ça. En revanche, pour l'osier, puisque voilà l'année 2022, je vous le rappelle, a été très très sèche et très très chaude, euh, l'osier en tout cas lui a souffert de ça un peu euh, clairement en tout cas Alors, la plupart des boutures ont prise euh, mais j'ai été un peu laxiste sur certaines lignes en fait de production où j'avais pas fait euh, suffisamment de, de paillage de, pour occulter en fait la pousse des, des, des adventices au pied ce qui fait que sur certaines lignes d'osier j'ai eu une pousse clairement moins bonne que sur d'autres et donc ceux qui ont bien réussi ils ont vraiment bien réussi et ceux qui ont raté ben, ils n'ont vraiment pas poussé beaucoup ils sont... Ils ont quand même raciné, ils ont quand même réussi, mais ils n'ont pas une très belle pousse. Donc, ce qui, moi, va me limiter en termes de production de boutures, certes, mais en termes de production et de disponibilité de plants à vendre. C'est pour ça que sur les 800 produits, euh, finalement, j'en avais que 500 vendables. Voilà. Bon, ça, c'était pour les petits chiffres un petit peu pépinières, juste pour faire un petit bilan rapide de l'année. Évidemment, vous aurez euh, d'autres infos tout au long de la saison 2, qui commencera en janvier, je ne sais pas quand exactement selon euh, ma dispo, selon mon humeur, selon mon énergie mais euh, sûrement courant janvier assez rapidement quand même en ce qui concerne donc cette chaîne YouTube puisqu'elle euh, a surtout été mise en route, remise en route remise à fond euh, début d'année, donc en janvier en ce qui concerne la chaîne, donc en termes de développement et de monétisation donc déjà, sachez que je fais tout, je fais le tournage, évidemment, je fais le montage, je fais la mise en ligne. Voilà, j'ai personne pour m'aider pour faire ça. Donc, de temps en temps, quand j'ai du monde avec moi sur, sur une activité, je, je demande un petit coup de main pour la prise de vue. Mais la plupart du temps, c'est moi qui le fais moi-même. J'ai mis en ligne cette année 75 vidéos. Voilà, dont à peu près un peu plus d'une soixantaine de longues vidéos, c'est-à-dire plus de 5 minutes. Euh, donc, ça fait quand même une moyenne... Tiens. De bergeronnette sur le bord de la fenêtre ça fait quand même plus d'une par semaine en moyenne voilà donc c'est quand même pas mal pour quelqu'un tout seul je pense euh, les bon, voilà je suis pas mal de youtubeurs et, et en général ils font plusieurs vidéos par semaine quand ils sont plusieurs et qu'ils ont du monde pour les aider à faire du montage par exemple ou des choses comme ça j'ai gagné cette année, rien que cette année, 1400 abonnés. Donc, j'avais démarré aux alentours de 600 abonnés. J'en suis aujourd'hui à 2050. Donc, ça veut dire que sur cette année, j'ai gagné 1400 abonnés. Donc, bien sûr, dont vous faites partie pour vous la plupart. Donc, merci beaucoup d'avoir rejoint ma petite aventure pour à peu près 80 000 vues. Voilà, c'est pas mal. Et donc, j'ai pu activer la monétisation euh, là, ici, courant euh, fin septembre, début octobre. Euh, puisque j'ai eu un pic d'audience, donc la plupart d'entre vous ont rejoint l'aventure à ce moment-là, j'ai eu un pic d'audience et d'abonnés pour la diffusion de la vidéo euh, sur euh, pourquoi planter un arbre le plus tôt possible. Rappelez, hein, je vous expliquais pourquoi il était intéressant de planter un arbre, de préparer surtout sa zone de plantation très tôt, en avance. Et donc cette vidéo-là a fait euh, à elle seule quasiment 25 000 vues, donc sur les, sur les 80 000 et m'a rapporté plus de 1000 abonnés, voilà donc ben merci, bienvenue à vous Et donc pour continuer de vous remercier, les soutiens, vous vous rappelez que euh, j'ai à peu près trois soutiens possibles euh, donc le, évidemment le premier c'est d'acheter mes produits tout simplement, donc euh, la clientèle j'ai bien sûr euh, le soutien que j'avais mis en place euh, avec la monétisation de YouTube j'avais, donc leur, pour l'instant, la monétisation de YouTube, c'est euh, 50-60 centimes par jour. Hein, donc, euh, vous inquiétez pas, je ne vais pas devenir millionnaire avec ça. Euh, j'ai Tipeee, donc un petit Tipeee. Voilà, j'ai quelques soutiens par Tipeee. Un grand, grand merci à, à eux également. Euh, et la Fabriculture. Donc, euh, Tipeee, c'est six soutiens que j'ai en moyenne depuis que j'ai mis en place Tipeee. Donc, c'était euh, fin septembre. Donc ça fait actuellement 28 euros par mois, puisqu'il y a des soutiens qui sont réguliers, et puis il y avait des soutiens ponctuels également. Euh, à ce jour, j'ai récolté 148 euros, 148 euros qui ont été euh, quasiment tout de suite dépensés euh, dans du matériel, notamment mon micro sans fil, qui coûtait déjà à lui seul une centaine d'euros. Et puis mon éclairage, euh, voilà que vous n'avez pas encore beaucoup vu à l'œuvre, mais j'ai euh, l'éclairage qui a servi notamment pour la vidéo sur le greffoir. À la Fabriculture, actuellement, euh, il y a eu six ventes, six ventes de pitchoun ou de Campagnol, euh, ce qui m'a, moi, rapporté en termes de commission environ, enfin, je ne les ai pas encore touchés, mais environ 150 euros. Et puis, euh, ce que vous pouvez me commander également, c'était des greffoirs et des boutures, notamment pour ceux qui ne sont pas en Bretagne. Euh, donc ça va être des choses que je pouvais expédier euh, les greffoirs, donc euh, je, suis, je suis plutôt content de, de, du succès des greffoirs là j'en ai une euh, cinquantaine qui ont été commandées j'en ai donc euh, là en ce moment euh, 23 ou 24 à faire euh, donc ça veut dire que j'ai à peu près fait et, et envoyé la moitié donc vous êtes déjà euh, quelques-uns à en avoir reçu donc euh, ça c'était également très cool de pouvoir vous proposer ça et que ça vous plaise voilà pour la petite partie bilan euh, de l'année. Maintenant, passons tranquillement à la fois aux questions, la FAQ. Voilà. Donc, je reprends un certain nombre de questions qui datent euh, bah, les plus vieilles d'il y a dix mois, donc du mois de janvier-février, voilà, par là. Mais juste avant, je voulais revenir avec vous tranquillement sur cette fameuse photo que je vous avais diffusée en début octobre. Début octobre, je vous rappelle, j'étais donc à une foire au château de Pomorio à Trévenoc dans les Côtes d'Armor. Et donc, euh, lors de cette foire, donc euh, je vous rappelle début octobre, hein, j'étais euh, surpris de voir des racines nues, des, des vieux plants racines nues dehors, euh, enfin à la vente en tout cas. À cette foire, j'avais pris une photo. Bon, j'avais eu une petite discussion aussi avec, euh, avec le pépiniériste avec en tout cas le, le, le vendeur de ces plans, et euh, bon, pour résumer, il m'avait dit qu'il fallait que je rapprenne les bases de mon métier. Bon, admettons. On ne fait tout simplement pas le même métier, ça c'est sûr, mais je vous avais mis un petit quiz en photo, euh, les plans, et puis de pour s'amuser à trouver un peu les erreurs euh, sur cette photo-là. Donc vous avez été quelques-uns à me répondre, et alors j ai, j ai, je n'ai mis aucune réponse entre-temps, euh, Quasiment que des bonnes réponses, hein. de toute façon, ceux qui suivent ma chaîne, vous, vous, vous aviez facilement les, les réponses. Donc bien sûr, on était début octobre, donc début octobre, avoir du racine nues début octobre, déjà c'était la, la, la première euh, erreur à trouver, évidemment. Des racines nues euh, en octobre, bah non, les plants ils sont encore euh, en pleine feuille, et puis même en décembre, ils l'étaient encore, donc imaginez... Euh, Imaginez en octobre, donc ça veut dire des plans qui avaient été effeuillés, alors peu importe la manière, hein. Là, je ne vais pas discuter s'il y avait du produit ou si c'était fait à la main, c'était effeuillé beaucoup trop tôt, tout court, donc en septembre. Donc ça c'était la première erreur. La deuxième évidemment, c'était que, ben, enfin, c'est pas forcément une erreur en soi, mais moi je le déconseille, c'était que la plupart de ces plans étaient des plans de plus de deux ans, deux, trois, quatre ans, donc des formes, des, des, des plants formés, euh, des espaliers, des gobelets, des, des quenoux, que sais-je on était loin d'être sur du Sion, comme moi je vous voilà recommande de choisir en priorité. Bon, peu importe, ça c'est voilà, en fonction des, des, des façons de produire, en fonction des régions aussi. Euh, ça, à la limite, je veux, bien, je veux bien pouvoir en discuter. Mais cela dit, au-delà de, de l'âge de ces plans-là, c'est surtout que le système racinaire de ces plans-là était extrêmement réduit. Donc quand on a un système racinaire, vous, vous avez vu, je vous ai fait une vidéo sur le sujet, euh, un système racinaire qui est à ce point-là réduit par rapport à la partie aérienne, bon, ben voilà, c'était surtout ça l'erreur qu'il fallait constater sur les photos. Deuxième erreur, euh, comment ça se fait qu'on les voyait On voyait les racines en plein soleil. Voilà, en plein soleil, alors coup de chance, il ne gelait pas, il ne faisait pas froid. Euh, voilà, les racines étaient en, plein, en train de se prendre les UV dans la figure. Et pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la santé des plantes et, et, et surtout à l'impact que que certaines choses peuvent avoir sur les racines, vous savez que les UV sont très nocifs aux racines, tout comme le gel, tout comme le dessèchement. Et donc, bah, le dessèchement pouvait également intervenir ici, puisque pendant deux jours, les arbres étaient comme ça. Par coup de chance, il pleuvait de temps en temps. Et puis, euh, la dernière erreur qui était, voilà, pour le coup, beaucoup plus compliquée à voir, c'était que ces arbres, la plupart, étaient... Alors, il y a deux erreurs, en fait, mêlées. La plupart, déjà, n'avaient pas été produits en Bretagne. C'était une pépinière d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième erreur, enfin, la, la quatrième ou cinquième erreur. Et donc, produit très loin, donc ça veut dire pas adapté à notre sol, pas, pas adapté à pousser dans les conditions de, de, de la région, donc pédoclimatique. Et la deuxième erreur, évidemment, enfin, il y en avait même encore deux autres, d'ailleurs, c'est que euh, bah, des variétés qui n'étaient pas adaptées à notre coin. Voilà. Évidemment, certaines l'étaient, mais il y en avait plein qui ne l'étaient pas. Mais bon, peu importe, tant que ça se vend, tant que ça peut plaire aux gens, euh, parce qu'ils connaissent le nom d'une variété. Mais voilà, c'est pas pour autant qu'ils auront des fruits chez eux, malheureusement. Mais ça sera trop tard, ils auront déjà acheté ce plan là La dernière erreur qui allait avec ça. Et moi, je trouve c'est la, la vraiment la la, la la plus pénible, la plus pénible, parce qu'on la retrouve sans arrêt avec les revendeurs, parce que j'appelle, je peux pas appeler ça des pépiniéristes, malheureusement, quand c'est de, des revendeurs. Euh, ils, la plupart, en fait, ne mettent pas le nom des porte-greffes. D'ailleurs, le porte-greffe, ça va être un sujet de l'année 2023, puisqu'on va en parler. Je vais essayer d'en parler, euh, voilà, assez en détail. Pourquoi ces pépiniéristes s'obstinent tout le temps à ne pas mettre les porte-greffes Donc, ils ne parlent que de formes bastige, moyenne tige, etc. Il y a des formes, des gobelets, des choses comme ça, mais il n'y a jamais le nom du porte-greffe. Euh, bon voilà, ça c'est le pire pour moi, voilà, s'il n'y a pas le nom du porte-greffe, il faut jamais acheter, quoi. on ne peut pas savoir la vigueur, certes, on peut deviner mais on ne peut pas connaître les conditions d'adaptation à son terrain, puisqu'on ne connaît pas le porte-greffe, c'est pas pareil, euh, je vais prendre un exemple à la con, mais c'est pas du tout les mêmes adaptations entre, en, entre un, un, un, pas moi, un M7 et puis un, un, un M9 ou un M111 et un M106, enfin il y a des différences en fait, il y a des porte-greffes qui sont faits justement pour pouvoir s'adapter à différentes conditions. Voilà, ça, c'était le, le petit quiz euh, de début octobre, voilà qui était, voilà, je trouvais assez rigolo à, à vous partager. Alors, les questions, place aux questions. Première question de Elodie François. Tu les trouves où, tes boutures Eh bien, mes boutures, je les produis moi-même. Je les trouve sur mes pieds mers, d'où l'intérêt d'avoir des pieds mers, justement, pour pouvoir euh, avoir son stock de boutures. Et donc, les pieds mers, il faut faire en sorte qu'ils poussent bien pour pouvoir produire des belles branches. Je trouve également mes boutures sur tous les plants que je produis et que je taille. Donc, ça, c'est la deuxième euh, euh, source de mes boutures. Et puis, ben, quand je veux avoir des nouvelles variétés, j'en eh échange avec les copains qui en ont des différentes. Voilà. Donc, euh, voilà d'où viennent mes boutures. Samuel de Depraz me demande Salut, merci, à part la pitchoun, c'est quoi ton moyen pour réduire la pression des campagnols alors, pour réduire la pression des campagnols, ben en fait, déjà, je n'ai pas vraiment de pression de campagnols, mais pour réduire, je vous, je vous en ai déjà parlé, euh, il faut plusieurs choses. Déjà, au niveau des paillages, il faut éviter les paillages comme la paille, justement, donc les mulches non pailleux, parce que la paille, c'est un super isolant pour le froid, pour le chaud et pour les prédateurs. Donc, ça protège des prédateurs du froid, du chaud. Donc, les campagnols adorent ça. Euh, il faut euh, maintenir à couvert, si vous avez un couvert, il faut le maintenir court. Donc si vous avez besoin de désherber, désherber. Si vous avez euh, je sais pas, de, des zones un peu enherbées, des choses comme ça, entre les rangs, rasez-les, enfin, coupez-les, débroussaillez ou tondez. Il faut que ce soit court. Pourquoi il faut que ce soit court Parce que si le campagnol a un couvert haut, il peut se déplacer sans être trop vu. Voilà. Et vu par qui Parce qu'il faut justement en parallèle des prédateurs. Et donc pour réduire la pression des campagnols, il faut en fait faire en sorte de donner tous les moyens possibles aux prédateurs de s'occuper naturellement de vos campagnols. Euh, les rapaces, nocturnes et diurnes. Voilà, alors les diurnes, évidemment, si vous êtes dans la pépinière, ils ne vont pas venir chasser. Les chats, Alors chats qui chassent la nuit uniquement, et plutôt, je vous ai montré, hein, les chats de couleur claire, par exemple, sont, sont plus repérés par les oiseaux, donc moins efficaces sur les oiseaux, donc ils ont tendance à se spécialiser sur, euh, sur les rongeurs entre autres, pas que, hein. et euh, donc ça, ça peut être des bons chasseurs, et moi j'en ai un qui vient chez moi justement par rapport à ça, et qui est un très bon chasseur, et puis ben, vous pouvez également, alors là c'est plus compliqué à gérer, mais laisser euh, le renard aussi, ou les renards venir, c'est des super chasseurs de campagnols, alors au minimum autour de votre pépinière, donc si c'est une zone fermée, moi c'est ce que je fais, euh, par contre à l'intérieur ben, c'est un peu compliqué, parce que si le renard peut passer, ça veut dire que les lapins et les lièvres également, et ça j'ai pas trop envie. Euh, évidemment vous pouvez casser les galeries donc euh, dans, quand vous voyez vraiment une pression un peu trop forte en campagnole, vous pouvez voilà, passer un outil à dents pour casser les galeries pour réduire la pression à ce niveau là euh, et puis ben, après c'est le piégeage moi je ne fais pas de piégeage mais il peut y avoir également le piégeage qui va intervenir le collègue, euh, le, les collègues pépiniéristes ici surtout ceux qui produisent sous serre, sous tunnel euh, ont des systèmes de piégeage voilà, très régulièrement tous les 4-5 mètres ils ont un piège à campagnole. Un piège qui va souvent être un piège à bascule, un récipient par exemple, au-dessus duquel il y a un petit mécanisme voilà, en déséquilibre, enfin, comment dire, non fixe, une pomme, quelque chose qui les attire, et puis quand ils essayent de monter dessus pour l'attraper, paf, ils tombent dedans, et puis au fond, il faut mettre un peu d'eau. Ça, c'est un type de piège. Ça peut être une bouteille avec le goulot huilé aussi, mise penchée, et puis pareil, le campagnol ne peut pas remonter, il meurt de froid, il meurt... Il meurt noyé ou de fatigue. Voilà, c'est un peu sadique, mais c'est efficace. Et donc, il faut renouveler et suivre ces pièges-là bah, tous les jours quasiment hein, pour, pour réduire la pression. Voilà. Ça, c'est tout un tas de moyens de réduire la pression des campagnols. Malheureusement, si vous avez beaucoup de pression du campagnol, ça va être dur de, euh, de la stopper comme ça. Il va falloir vraiment mettre tout ça en place en parallèle et que tout soit fonctionnel au fur et à mesure pour vraiment, fur et à mesure, d'année en année, réduire cette pression-là. Donc, bien sûr, il y a plein d'autres façons de piéger les campagnols. Il y a les tapettes hein, qu'on peut mettre. Alors, il faut, faut que ce soit protégé, il faut que ce soit sous un pot, par exemple, sous un gros pot. La tapette à l'entrée d'un trou, ça, ça marche assez bien. Euh, ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut bah, se venir tous les jours, remettre les pièges en route s'ils si ont été actionnés sans, sans avoir rattrapé, ou même s'ils ont attrapé. Et donc, il faut absolument faire le tour de tous les pièges. Donc, et puis, il peut y en avoir beaucoup. Euh, ce que nous, on ne veut pas du tout utiliser, mais qui fonctionne, c'est le ricin. Le ricin, c'est un poison et, euh, pour les campagnols, mais euh, bon, voilà, on sait très bien que c'est un poison pour aussi d'autres choses, donc ça, on ne l'utilise pas. Il euh, y a d'autres pièges, il hein, y a les top 4 par exemple, les petits top 4, ça c'est assez efficace, il faut savoir bien les mettre par contre, il euh, faut savoir repérer une galerie, il faut savoir bien le mettre dans la galerie, il faut savoir euh, voilà, euh, creuser le trou dans l'intérieur dans, dans de la galerie pour, euh, pour l'attraper. Euh, moi ce que j'aime pas trop en fait avec tous ces pièges-là, euh, c'est qu'on a tendance aussi à attraper d'autres choses. Bon, ça, ça, ça me plaît un peu moyen, les musaraignes, euh, euh, les muscardins, les choses comme ça, bof bof quoi. Le campagnol il est vraiment euh, invasif, mais les autres pas trop, c'est plutôt l'inverse. Alors bien sûr il y a aussi le prédateur euh, domestique, euh, naturel autre que le chat, ça va être euh, un chien ratier, hein, souvent. Un petit ratier, euh, certains sont très très efficaces contre les rats, contre les souris, contre les choses comme ça. Gros inconvénient, surtout en pépinière, c'est qu'il va aller chasser, il va creuser souvent, donc euh, il n'est pas comme le chat à attendre la proie, il va creuser. Donc, ça pour moi c'est pareil, c'est une solution qui n'est pas viable, mais qui dans certaines conditions, dans des, voilà, dans des, dans des zones, de, de, dans des vergers par exemple, pourrait, pourrait fonctionner. Allez, la prochaine question, c'est une question de Toff, hein, donc toujours il y a une dizaine de mois. Super vidéo, merci pour toutes ces infos. Du coup, tu n'agrafes pas la bâche de la saison Point d'interrogation. Ça tient bien avec les parpaings Point Et ensuite, une question, où trouve-t-on ce genre d'étiquette Alors, pour les bâches, donc il parle de mes bâches tissées entre les rangs de boutures. Euh, effectivement, ce n'est pas agrafé, parce que je ne veux pas faire de trous dans les bâches. D'ailleurs, les bâches, au, au moment où je les ai coupées en deux, c'était des bâches de 1 mètre, à peu près de large et je les ai coupés en deux avec un fer à souder et une pointe, une grosse pointe recourbée pour, pour que ça accroche bien dedans, voilà. Et puis avec un enrouleur, avec un enrouleur. Donc j'ai déroulé, enroulé et déroulé d'un côté évidemment et puis comme ça surtout de la longueur de, de la bâche tissée pour bien cautériser la coupe pour pas que justement ça s'effiloche après derrière. Et donc, je ne fais pas non plus de trous avec euh, des agrafes pour la tenir au sol, même si ça pourrait être une solution pour euh, l'accrocher au sol, bien que je trouve que les agrafes, ça n'accroche vraiment pas terrible les bâches tissées. Il vaut mieux les, les, les enterrer en partie, ça marche mieux. Et donc, moi, j'utilise les parpaings, tous les 3-4 mètres à peu près. Euh, 4 mètres, ouais. Et euh, ça tient largement bien euh, les bâches. Voilà, il faut bien les poser, bien bien en largeur. Et il faut... Euh, faut pas les poser trop tôt non plus. Ça ne sert à rien de les poser trop tôt. Il vaut mieux attendre que les coups de vent soient passés aussi. En ce qui concerne la question sur les étiquettes, ben je vous ai déjà répondu sur la vidéo création d'étiquettes. Donc allez la voir. Je vous encourage à aller la voir. Une deuxième question de Toff. Super ce sécateur. Est-ce fiable Et l'autonomie On peut l'affûter simplement et le démonter Et as-tu un conseil sur une référence, médium ou standard Et un prix alors, ça fait plein de questions dans une seule question. Alors, il parle bien sûr de mon sécateur électrique, c'est le modèle Infaco, Infac, Infaco, -F euh, modèle F3015, ils ont sorti le F3016 entre temps. Euh, Est-ce fiable Oui, très fiable L'autonomie, j'ai jamais réussi à vider la batterie. Euh, même après des journées, euh, c'est donné pour 9h, 8-9h d'autonomie non-stop. Mais en fait, ça doit être sur de la coupe de gros bois, donc de la taille d'arbre notamment. Donc, j'ai pas fait des journées entières de taille d'arbre euh, à ce niveau-là. Donc euh, peut-être que j'arriverai à, à, à vider la batterie. Moi, je, je m'en sers surtout pour tailler tous les, les petits fruits, les jeunes arbres, les faire les boutures, entre autres. Donc ça, autonomie énorme. Est-ce qu'on peut l'affûter simplement et le démonter Oui on peut entièrement le démonter, on peut le l'affûter simplement. Alors il y a plusieurs façons de l'affûter simplement. Ils fournissent une petite pierre à affûter pour l'affûter directement, euh, monter en place. Mais bon, moi j'aime bien le démonter une fois de temps en temps pour bien nettoyer déjà. Le démonter, le passer sur ma machine que vous avez vu, hein, la Tormec, pour, pour les sécateurs, mais également pour les lames de... Euh, pardon, pour ce Que je raconte pas pour, pour les greffoirs et puis pour les lames de sécateurs également. Voilà, moi j'affûte mes sécateurs au tormec maintenant, donc c'est très facile à démonter. Il y a c'est une lame qui est, qui est très facile à démonter. D'ailleurs, il y a l'outil qui est fourni avec un conseil sur une référence. Je, vous, je viens de vous la donner, médium ou standard. Moi j'ai pris la standard et j'envisage je, de prendre le kit au-dessus pour faire les grosses branches. Voilà, un prix. Bah, le prix c'est à peu près 1600 balles, donc c'est pas donné. Alors une question de Marie Protet. bonjour, merci pour cette vidéo, pourrais-tu nous montrer ton plantoir forestier Alors je ne l'ai pas pris avec moi, vous le verrez dans, dans des prochaines vidéos, le plantoir forestier c'est ce petit, cette petite houe forestière là qui me sert à planter notamment tous les arbres greffés. Euh, ça me permet de planter très très vite euh, tous les arbres greffés. Euh, c'est un plantoir de chez Zimer, ZI2MER, ça coûte à peu près 55 balles. Euh, voilà, et ça marche très très bien. J'en ai même fabriqué un moi-même, je vous montrerai l'occasion à quoi il ressemble, en ayant copié la première année ce plantoir-là que je ne voulais pas encore acheter. Alors, une question de Marge en Tête. Bonjour, tout d'abord un grand merci pour ton travail et toutes les infos que tu partages, c'est vraiment éclairant. Une petite question. Penses-tu qu'il est trop tard pour prélever des greffons de prunier pour greffer en mars Alors, on était en février. Ils n'ont pas encore débourré, mais dans une vidéo, tu parles de fin décembre pour le prélèvement. Point d'interrogation. On m'a aussi conseillé de greffer en été pour les fruits à noyaux. Qu'en penses-tu Et dernière question, quand greffes-tu les plaques miniers Merci, hâte de regarder les prochaines vidéos. Euh, alors, euh, en février, c'est vraiment très très tard pour prélever des greffons de prunier, sachant qu'effectivement, je vous conseille de les prélever la deuxième quinzaine de décembre. Euh, vous pouvez encore les prélever en janvier, ça devrait à peu près aller, surtout si vous les mettez au frigo. Euh, c'est surtout le stockage qui va en fait vous permettre de durer longtemps. Mais si vous les prélevez en février alors que les arbres sont en train de débourrer ou vont vraiment pas tarder à débourrer, c'est vraiment, vraiment pas la peine, ça va être un trop grand risque d'échec. On m'a conseillé donc de greffer en été. Effectivement, je vous conseille effectivement de vous intéresser à la greffe en été. Pour l'instant, je ne le fais pas trop, mais je vais y venir parce que, comme je vous l'ai dit, les abricotiers par exemple et les pêchés, c'est vraiment, vraiment pas terrible. Et en fait, c'est notamment dû à la température au moment où je les greffe. Donc, euh, il fait trop froid, et donc, euh, une des techniques pour mieux réussir, c'est ce que je vais faire cette année, et puis après on verra pour les greffes d'été, c'est de les complètement les isoler, donc de les plonger, en fait, dans de la cire pour pouvoir les entièrement recouvrir le greffon, et qu'il soit complètement isolé. Et les collègues qui font ça, euh, ça marche à peu près correctement. Pour ce qui est des plaques miniers, j'en fais pas, donc euh, je ne peux pas te répondre. Alors une question de Valérie Louise. Bonjour, déjà un grand merci de prendre le temps de faire cette vidéo riche en infos. J'ai une petite question que je me permets de te poser. Que faire du surplus de greffons que l'on n'a pas pu utiliser Sachant que ce sont des variétés que l'on n'a pas eu le temps de greffer que nous voudrions conserver. Nous pensions les mettre au congélo. Ce serait possible pour interrogation Combien de temps pourrait-on les conserver Alors le surplus de greffons, alors pas le congèle, parce que le congèle, à mon avis, euh, ça va, enfin, c'est même pas à mon avis, c'est que ça va pas du tout conserver les, les greffons comme il faut, ça va au contraire les abîmer, euh, au bout d'un moment en tout cas. Euh, donc, pas de congèle pour stocker les greffons, euh, et du coup, ben, il n'y a même pas de... Enfin, voilà, ça serait euh, tout au plus un mois euh, au congèle, et encore. Euh, ça serait pas terrible du tout. Moi, je conseille plutôt de, ben, soit de les troquer, de les donner, de les offrir, de faire des pieds-mères avec, euh, des choses comme ça. Quand on peut pas tout utiliser ces greffons, ben, à un moment donné, il faut aussi accepter le fait que ben il y en a trop et puis c'est comme ça et puis c'est pas grave. Voilà. Donc euh, faites toujours, vous pouvez toujours faire le tour. Euh, nous entre pépiniéristes, on, on a tendance à s'échanger des greffons. Euh, « Tiens, moi j'en ai, ai, ai, ai beaucoup de comme ça, si t'en veux, tu peux venir en prendre. Euh, » bah Moi j'en ai, ai d'autres, on s'échange, voilà, on se fait des petites bourses au greffon. On peut aussi les donner aux associations justement qui font des bourses au greffon. Euh, nous ici, on en a trois associations en Bretagne qui font, qui font ça. Euh, donc euh, bah, quand c'est les foires au greffon en février et mars, et ben, du coup il peut y avoir du greffon. Alors une question de Vincent Mathieu, il y a huit mois. Donc il y a 8 mois, ça devait être à peu près en avril. « Bonjour, je suis un peu surpris. Pourquoi vous multipliez vos vignes par bouturage et non pas par greffage sur porte-greffe américain ?» Alors, euh, les vignes sont greffées sur porte-greffe américain, historiquement, parce qu'on avait le phylloxéra. Et donc on avait trouvé ces vignes américaines, qui étaient celles qui nous avaient apporté le phylloxéra en plus. Euh, bah, elles, elles y résistaient, donc elles ont servi à greffer tout le vignoble, ou quasiment tout le vignoble français, pour sa euh, aujourd'hui le phylloxéra nous en Bretagne notamment on ne l'a pas donc on peut très bien multiplier les vignes sur leurs propres racines et donc par bouturage ça marche très bien bien sûr on peut aussi les greffer, ça marcherait aussi euh, voilà c'est pour ça, c'est juste parce que nous on n'a pas le phylloxéra ici on n'a pas de vignoble en Bretagne donc on n'a pas, pas ce risque ici donc euh, en tout cas pour les particuliers il n'y a aucun souci à multiplier les vignes sachant que on a pas mal de variétés qui marchent très bien sur leurs propres racines et notamment, ces fameux cépages américains, euh, hybrides producteurs directs. Alors, une double question de Richard Bourdin, il y a 7 mois. Bonjour, merci pour ta chaîne, L itinéraire de la pépinière, super intéressant. J'ai fait mes premières greffes cette année et j'y apprends beaucoup. J'ai une ou deux questions. Tu dis que tu produis une partie de tes porte-greffes. Pourquoi ne développes-tu pas ce point euh, dans une vidéo précédente, tu parles d'un outil pour découper les toiles tissées. Qu'est-ce que c'est J'avoue en avoir marre de les découper au ciseau et de les voir partir en lambeaux et courir après les fils de toile qui se détachent. Pour cette partie-là, ben, tu reprends la question de tout à l'heure euh, quand je parle de l'agrafage des bâches et de pourquoi je les coupe avec donc ce fameux fer à souder. Euh, pour ce qui est de de la production des porte-greffes et pourquoi je n'ai pas développé ce point-là, tout simplement parce que je ne peux pas tout faire, je n'ai pas eu le temps de tout faire, et euh, je n'ai même pas eu le temps encore de tout tester non plus au niveau des multiplications. Donc euh, ma partie production de porte-greffes est encore euh, très limitée, je vais la développer de plus en plus, et surtout euh, bah, je vais aussi me renseigner sur ce que j'ai droit de multiplier. Donc c'est quelque chose qui va venir cette année. Voilà. Alors Une question de Michael Gaze. Salut, merci pour ces infos précieuses. Petite question, dans quel cas mets-tu du BRF et dans quel cas tu bâches Alors, vous avez vu sur les vidéos, je mets du BRF, moi, sur mes arbres greffés et, euh, et les bâches tissées en interrant des boutures. Donc, comme mon itinéraire, il est assez simple, c'est je bâche une prairie, ça désherbe pendant au moins six mois d'été. Ensuite, j'y implante les boutures la première année et l'année suivante, le, les arbres. Et donc après les arbres, là je suis en train de travailler pour y implanter euh, des, euh, des engrais verts, des, enfin, des mulches euh, vivants, enfin pas des mulches vivants, mais des, des comment dire de la production de biomasse. Voilà, ça c'est mon but, et donc juste après le BRF en fait. Et je mets également le BRF sur mes pieds mers, voilà, pour garder propre tous mes pieds mères. Alors évidemment, euh, je fais en fonction de, de, du temps que j'ai et du, de la quantité de BRF que j'ai également. Euh, mais en tout cas, mes pieds mers, ne, eux, ne sont pas bâchés. Le, les bâches que j'utilise sont faites pour être bougées systématiquement tous les ans. Alors, une question de Alexandre Mauvia. Voilà. Par hasard, as-tu constaté des attaques de campagnols également sur M26 qui sont données non attaquées dans la bibliographie J'ai lu également que les M7 étaient moins attaqués en général. Alors, M7, je ne connais pas. Je pratique que le M26, le M106 et le franc en pommier notamment. Et j'ai vu, cette année, en tout cas, zéro attaque sur aucun de tous ces pieds-là. Voilà. Euh, mais... Par euh, d'expérience, j'ai vu beaucoup plus d'attaques sur le M106 et sur le franc que le M26, effectivement. Le M26 est moins attaqué, en tout cas, moi, par mon expérience ici. Alors, une question de Basile Milou. Miloux. Bonjour Sébastien, ton retour sur la mention nature et progrès m'intéresse beaucoup. Je me posais la question de la pertinence d'avoir à la fois le label AB et la mention nature et progrès. Le cahier des charges nature et progrès n'est-il pas plus exigeant que celui de AB point point Que penses-tu de demander uniquement la mention nature et progrès euh, pour une pépinière qui démarre Je pose cette question aussi par rapport au coût qu'engendre la demande du label et de la mention. Je trouve que pour quelqu'un qui démarre, c'est une charge non négligeable. Dommage que les bonnes pratiques ne soient pas plus encouragées. Alors c'est une très très bonne question, d'ailleurs toutes les questions sont très très bonnes. Euh, Celle-ci est, est même un petit peu piquante, j'ai envie de dire, parce que ça... La, donc Nature et Progrès, c'est une mention, ce n'est pas un label. Euh, le seul, nous sommes le, pays, le seul pays, donc en France, le seul pays pour lequel la mention Nature et Progrès n'est pas considérée comme un label. Voilà, ça a, bien, ça a été créé en France. C'est à l'initiative, enfin à, à, à l'origine du cahier des charges AB, cette mention Nature et Progrès. Et en fait, c'est le seul pays européen où la mention n'est pas considérée comme un label. Bon, ça, ça c'est des histoires politiques. Le bio... Euh, le bio c'est politique, le bio c'est business, euh, le bio AB, quoi, tout ça c'est politique et c'est business, et perso, moi je suis pas trop pour rentrer dans ça. Alors la question c'était quand même la pertinence d'avoir à la fois le label AB et la mention nature et progrès. Alors si tu veux travailler et montrer quelque chose d'éthique, la mention nature et progrès a plus d'impact. Si tu veux montrer et surtout rentrer dans un système, le système bio, c'est-à-dire pouvoir vendre plus facilement à des producteurs bio, euh, mettons tu fais des plans et puis tu les revends à quelqu'un qui rachète euh, qui rempote par exemple des plans bio ou, euh, ou quelqu'un qui s'installe euh, en bio et qui a besoin de plans bio euh, AB et eh bien dans ce cas là le label est plus important pour la vente voilà, pour, parce que c'est un système Voilà. et donc euh, bah, d'avoir les deux effectivement bah, d'un côté tu, tu assures euh, la vente en bio et de l'autre côté tu montres aussi une éthique, une façon de faire euh, évidemment c'est un coût pour les deux euh, j'ai un, un jeune collègue qui s'est installé donc Martin, euh, lui il a pris les deux voilà, parce que lui les deux lui parlaient. De, euh, donc ça c'était pas mal mais c'est du boulot hein, de, de gérer ça et puis c'est un coût euh, mais quand tu t'installes, en s'installant moi si j'avais vraiment euh, un conseil à vous donner c'est surtout si vous êtes en bio euh, voilà, assurez d'abord vos ventes et puis après plus tard vous penserez à l'éthique et puis quand vos ventes seront assurées vous, vous passerez que sur nature et progrès par exemple et puis ça marchera aussi euh, dans tous les cas, moi j'ai quand même des producteurs bio qui prennent quand même chez moi Ça fait un temps de conversion, voilà, ce qui est complètement ridicule Mais ça fait un temps de conversion de mes plants Mais la plupart de mes plants, c'est des arbres Donc ça met déjà plusieurs années à pousser Donc quand c'est pour une plantation, il n'y a pas de souci. Quand c'est pour de l'achat-revente, ben, ça ne peut pas être vendu en bio Une question de Julien Sablon Salut Sébastien, tu ferais quelle production sur 5000 2 sur 5000 2 on peut en faire plein des productions la, actuellement c'est la surface à peu près que j'ai pour la pépinière en tenant compte de, bah, des rotations et puis des récoltes de mulch que je fais autour c'est à dire de tontes euh, c'est également la surface qui me permet d'avoir voilà, un peu de pieds mer euh, un peu d'autres productions et des choses comme ça en parallèle donc sur 5000 m, si je recommençais à zéro, ben je pense que ça serait ma surface de base pour la pépinière quand même. Et puis si j'étais sur d'autres productions, ben je ferais du maraîchage ou euh, ben ma femme elle a fait des plantes aromatiques, donc euh, ça serait autrement des plantes aromatiques. Aujourd'hui, on mixe un petit peu tout ça avec euh, quand même la priorité pour la pépinière. Une question de Christophe Dupuis. Salut, sur ton parc de Pied-Mer, quels sont les espacements entre les différentes espèces et variétés est-ce que le drageonnement de certaines espèces mérite un plus grand espacement Alors, euh, mes pieds-mères. Alors, tout, les arbres, déjà, commençons par les arbres. Alors, j'ai un peu de tout. J'ai des vieux arbres bien installés qui, eux, bah, sont plus ou moins serrés. Ça, ça dépend de... C'était pas moi qui les avais plantés. Donc, ceux-là, ils sont euh, espacés de quelquefois 5-6 mètres seulement, euh, quelquefois un peu plus. Mais c'est des vieux arbres de 30, 40, 50 ans, certains. Et ceux me font aussi office de pieds-mères, puisque, évidemment... Euh, euh, un arbre qui produit du fruit est également euh, pourvoyeur de greffons ensuite euh, quand moi je les ai plantés euh, j'ai planté donc du franc et du M106, les francs ont été plantés très serrés quand même hein. euh, ne prenez pas ça comme exemple ils ont été plantés serrés parce que j'avais pour but de les maintenir euh, assez taillés en fait et euh, en, en conduite assez réduite donc ils ont été espacés de 7 mètres voilà. Et euh, les francs. Et les M106 ont été espacés de 4 mètres. Voilà, 4 mètres sur deux lignes très serrées. Euh, sachant que le collègue Cyril, par exemple, lui, tous ses pieds mères, la plupart de ses pieds mères de variété sont sur M9 ou M26, enfin sur très faible vigueur, euh, et sont espacés tous les 1m50 ou 2m. Voilà, il, en a, il a un espace assez réduit où il en a 400 ou 500. Euh, voilà. et c'est taillé tous les ans. C'est des, des petits états en fait. Et donc moi, tous mes pieds mers également, hein, ils sont taillés très courts euh, tous les ans. Donc maintenus euh, quand même assez serrés. Ça c'est pour les arbres. Euh, évidemment, on peut avoir des vergers euh, voilà, vergers de production. Donc là, ça dépend de, de comment ça a été planté. Moi, je, je vous encourage à, à avoir toujours des espacements suffisants pour faire au moins la production. Quand vous faites la production, vous avez aussi du greffon de toute façon. Et si vous manquez d'espace euh, pour multiplier le nombre de variétés, ben, passez sur des très faibles vigueurs et taillez-les tous les ans. Est-ce que le dragonnement de... Euh, pour les petits fruits, les petits fruits, bah, c'est une distance de plantation euh, euh, que je préconise pour les petits fruits, à peu près un mètre d'écart pour les cassis, groseilles par exemple, les casseilles à peu près à deux mètres, euh, les choses comme ça. En fait, je les laisse se développer assez normalement en vrai, et puis je prélève une fois tous les deux ou trois ans le, les greffons dedans. Euh, ça peut être plus serré du coup, hein, j'ai un parc de pieds mère où ils sont à peu près tous les 50 cm et taillés un sur deux tous les ans. Pour ce qui est du drageonnement, alors le drageonnement, il va surtout être vrai pour... Euh, alors, il y a deux choses. Il y a, il y a ceux qui donc comme les ronces, par exemple, et les gogies. Donc, ceux-là, moi, je vous encourage à garder un peu d'espace. Moi, je les réduis très, très court tous les ans, dans tous les cas. Donc, ils, re, ils repartent à zéro, quasiment. Mais ceux-là, je, je les plante à 2, 3 mètres sur la ligne. voilà. Euh, et, les, euh, et autrement, euh, bah, les framboisiers, par exemple. Ça, c'est des petits... Petite zone de pieds mers euh, qui drageonne, du coup, ça drageonne pas mal, ça, ça drageonne pas mal et du coup euh, j'ai un écart d'à peu près 4 mètres euh, entre chaque zone. Entre chaque zone, il y a, au milieu il y a un arbre, donc il y a à peu près 2 mètres de chaque côté de l'arbre entre la zone et l'arbre. Et donc en fait je, je fais en sorte que ça ne dépasse, quand, quand ça drageonne, que ça ne dépasse pas l'arbre. Et de toute façon je prélève, tous les framboisiers que je vends sont les, les prélèvements des drageons justement de ces pieds mers là. Donc je re-réduis la zone tous les ans. Et euh, bon, après, peut-être que je vous ferai une vidéo entièrement sur les espacements, parce que, parce qu'on peut parler d'espacement en fonction des portographes, en fonction des variétés, et tout ça, donc, enfin des, des espèces, donc euh, c'est donc un sujet assez large comme ça à répondre en une seule question. Alors, euh, Richard Bourdin, je crois qu'on a déjà une question de Richard. Bonjour, en cela fait un moment que je cherche des plaques de godets forestier avec une grande hauteur d'alvéole. « Mais impossible de trouver un fournisseur sur Internet. Auras-tu des noms pistes fournisseurs ?» Alors, c'est Juliette, Juliette Abadie, de la pépinière Boudiguez, euh, ici, pas loin, à, à Plouillet, qui m'a donné ces coordonnées-là et qui m'a permis d'en acheter l'année dernière. C'est vendu par Frères, et ça, dans le 49, qui, fait, qui est distributeur, en fait, qui est fait venir d'Allemagne via RQ Plast QBurn GmbH. Voilà. Euh, je vous ai mis le lien plusieurs fois dans, dans, dans les vidéos où j'en parlais, hein, parce qu'on m'a demandé plusieurs fois. Et donc en termes de coût, c'est 70 euros hors taxe plus 20 euros de frais de port pour un carton de 19 plaques. Chaque plaque, il y a 32 alvéoles dedans. Euh, ça fait donc 109 euros de TTC pour 19 plaques de 32, euh, 32 emplacements. Donc euh, bon, c'est pas trop trop cher payé quand même, je trouve, ça va. Ça, et puis c'est assez solide quand même. Alors Sébastien Guérin me demande, merci, bonjour Sébastien, hein, parce que ouais, hein, merci encore pour ce décorticage qui est nécessaire. Donc là on parlait d'un de, de, tas de prix il y a deux mois. As-tu pu, es as pu estimer le panier moyen de tes clients sur la pépinière et celui sur ton site Alors je ne fais pas de distinction, puisque tout ce que les gens euh, me prennent euh, en direct, quand je prends les commandes en direct, c'est systématiquement ressaisi sur mon site internet qui me sert justement de, de système de saisie de commandes, de gestion de factures, de gestion des stocks. Et donc, euh, je n'ai pas de différence euh, comme ça. Euh, je ne peux pas distinguer réellement les... Enfin, si je peux, mais euh, je n'ai pas envie de m'embêter à le faire. Mon panier moyen, dans tous les cas, il est à 140 euros cette année. Voilà, donc euh, il est très stable. Surtout de la... Sur la saison, il est très stable. Par contre, ce qui va m'intéresser de faire, c'est d'évaluer la proportion de mes paniers... Euh, qui comporte des arbres ou pas puisque finalement les arbres euh, sont à la base hein, pour moi un produit d'appel pour euh, que les gens viennent acheter des petits fruits euh, je vous rappelle je suis spécialisé plutôt petits fruits et donc les arbres c'est plutôt un complément euh, à la base mais que j'ai augmenté au fur et à mesure parce qu'on me demande quand même beaucoup et que ben, l'offre voilà, euh, n'est visiblement pas suffisante donc euh, on augmente la, la, la proposition et, euh, et donc pour moi c'est un produit d'appel c'est un produit d'appel, mais qui devient de moins en moins un produit d'appel, puisque les gens, j'ai beaucoup de gens qui ne m'achètent que des arbres. Euh, donc du coup, euh, bah, je vais essayer d'évaluer justement euh, la proportion de commandes où euh, l'arbre a vraiment eu été un appel, ou est-ce qu'il n'y a eu euh, que des arbres d'acheter. Voilà, Quand je dis produit d'appel, c'est qui permet d'acheter des petits fruits à côté. Quoi. Non, encourager les gens à acheter des petits fruits à côté. Arc me demandait dans la foulée, euh, « Et quel est ton profil de client ?» Pour avoir un panier moyen à ce prix tu essayes de cibler une certaine catégorie alors la, ma catégorie principale c'est les particuliers euh, mais je peux très bien fournir des pros c'est le cas hein. Là, cette année notamment j'ai fourni d'autres pépiniéristes l'année dernière pareil j'ai fourni des producteurs de petits fruits également euh, je vais avoir des quelques maraîchers qui veulent faire un complément de gamme en, en petits fruits euh, mais en tout cas voilà 90 euh, au moins pour c'est du particulier du particulier de tout genre voilà donc il n'y a pas de profil il y a des jeunes il y a des moins jeunes il y a des anciens il y a des moins anciens enfin il y a vraiment de tout euh... donc j'ai pas j'ai pas essayé de cibler particulièrement d'autres catégories je vise pas les euh, comment dire les, les communautés de communes ou les choses comme ça puisque c'est des appels d'offres enfin c'est du c'est autre chose c'est un autre créneau et puis j'ai des collègues qui, qui, qui ont pris ce créneau là de toute façon et euh, alors, je peux avoir un peu d'établissement scolaire, des choses comme ça, puisque les écoles, notamment, où sont mes enfants, euh, voilà, ça peut être parmi mes clients, mais euh, ça reste quand même majoritairement des particuliers. Alors, cela dit, il y a un profil de client qui, qui revient assez régulièrement. Euh, C'est le client, le, en général, le, le retraité ou les, les retraités, euh, euh, souvent jeunes retraités, souvent... Euh, euh, enfin pas forcément jeunes retraités, mais des retraités, et puis euh, assez souvent qui ont des petits-enfants. Et c'est un profil de client que je retrouve très très souvent, c'est des gens qui n'ont pas planté toute leur vie, ou très très peu, et qui, euh, maintenant qu'ils ont des petits-enfants, se rappellent, eux, quand ils étaient eux-mêmes petits-enfants, euh, euh, et que qu'ils bah, avaient des grands-parents chez qui ils allaient manger des fruits en pagaille. Et tout d'un coup, bah, ils retrouvent ce souvenir-là, et puis ils ont envie de faire pareil. Sauf que bah, comme ils n'ont jamais planté, eh bien, ils ont beaucoup de retard à rattraper, et, euh, et donc ils veulent avoir absolument tout de suite des choses qui produisent tout de suite des fruits. Et euh, donc ça, c'est les « entre guillemets ». Si vous me regardez, si vous êtes dans cette catégorie-là, sachez que vous êtes les clients les, les plus pénibles à gérer. Hein. Euh, parce que vous voulez tout tout de suite, vous voulez des fruits tout de suite dans des arbres qui mettent des années à pousser. Euh, ben bah oui, mais je suis désolé, mais les arbres arrivaient à un certain âge, on les plante plus pour soi, on les plante pour les suivants. Donc c'est pas toujours facile à dire et à entendre, mais voilà, c'est un fait. Euh, donc plantez des petits fruits, vous aurez des fruits beaucoup plus rapidement, mais il vous faudra quand même euh, entre euh, un an pour des fraisiers, deux ans pour des framboisiers, trois ans pour des cassissiers, groseilliers, tout ça, et puis quatre ans, cinq ans pour les arbres. Voilà, donc euh, bah voilà. Il n'est jamais trop tard pour planter, comme on dit, hein. le, le, le, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 10 ans, le deuxième meilleur moment dans, dans sa vie, c'est maintenant, et puis voilà, et puis on plante, on ne pense pas forcément pour, à, à planter que pour soi. Quoi. Donc Sébastien Guérin me demandait sur quelle superficie totale que j'exploite exploitez-vous euh, Alors, quelle superficie totale exploitez-vous J'ai un hectare en verger à pommes à couteau, bio, certifié bio, en plus de nature et progrès, euh, j'ai deux, deux autres petits vergers, donc un à moi et un en qui sont essentiellement pour faire du jus de pomme. Euh, euh, Il y a une vingtaine, même pas, une quinzaine d'arbres dans chaque, une quinzaine de vieux arbres. Euh, sinon, euh, j'ai 6000 m2 de jeunes vergers qui n'est pas encore très productif, ils ne me donnent pour l'instant que du greffon. Euh, et j'ai 5000 m2 dédié à la pépinière, et puis après, c'est 6000 m2 où j'ai tout le reste de mes pieds mères voilà, donc au total, si vraiment je prends le total du total, ça fait à peu près 2 hectares et demi. quoi. Alors, une question de Rudimagne. Salut Rudimagne. Salut TiliPousse, sympa le partage sur les étiquettes, ça démystifie cette tâche. Comment fais-tu pour que les étiquettes imprimables ne partent pas avec le vent ou par le haut à la manipulation des arbres, sachant que la boucle ne peut s'ajuster sur des espèces peu ramifiées comme le pommier Un coup feu sur l'étiquette ou d'autres étiquettes alors non, en fait, il suffit de la placer au bon, au bon endroit, en fait, dans, dans la plante, euh, ni trop haut ni trop bas, ni trop pas trop bas pour pas qu'elle soit arrachée avec le louchet qui, qui viendrait euh, s'appuyer dessus et puis qu'il la couperait ou qu'il l'arracherait. Donc suffisamment haute pour, euh, pour ça, mais suffisamment basse pour pas justement qu'une fois que la plante soit taillée ou si c'est peu ramifié que ça s'envole... Euh, Facilement. Euh, en vrai ça s'envole pas tant que ça puisque c'est vite coincé dans les bourgeons et une fois que c'est arraché ça peut je peux la remettre assez proche au niveau du collet en fait euh, juste euh, bah, je les soulève au moment où je les mets dans la jauge pour quand même pouvoir les lire mais en vrai ça s'envole très très peu et puis dans la manipulation on fait en sorte de garder les branches vers le haut si tu commences à baisser toutes tes plantes vers le bas bah forcément les étiquettes vont pouvoir tomber donc de temps en temps ça part quand même et puis ben au moment comme je quand je prépare mes lots, je ne fais jamais de mélange de variétés. Euh, donc ça me permet de, si jamais il y a des étiquettes qui tombent, je peux retrouver le plan à qui c'était sans, sans risquer d'erreur. De, Rémy Bonde me demande, super vidéo, alors je ne sais plus laquelle, mais très bien expliqué. Auriez-vous la possibilité de nous faire une vidéo explicative sur la greffe en couronne si vous la pratiquez Alors oui, je pratique la greffe en couronne, ça me sert à changer des variétés sur des vieux arbres. donc euh, et D'ailleurs, ça fait partie des choses que je montre pendant mes, mes formations ici. Euh, J'ai prévu effectivement de faire une vidéo, on me l'a demandé, de faire une vidéo, alors il n'y aura pas qu'une, parce que expliquer la greffe en couronne c'est bien, la, greffe te la technique de la greffe en couronne, bon, pff, voilà. Euh, non, ce qui est super important, super intéressant dans la greffe en couronne, c'est le suivi, et un suivi d'une greffe en couronne, surtout sur des vieux sujets, c'est plusieurs années. Donc je vais vous montrer euh, voilà, comment on fait le suivi, surtout d'une greffe en couronne. Parce que bon, euh, la pratiquer, il euh, n'y a, a pas... Euh, c'est pas un gros challenge de pratiquer la greffe en couronne, mais le challenge c'est de, de faire quelque chose de bien avec derrière. Donc ben on, ça sera, je vous en parlerai peut-être avant euh, sur la pratique de la greffe, ça sera en avril-mai, et, euh, et sur le suivi, ben ça sera voilà, un petit peu en fonction de quand j'aurai le temps de, de traiter le sujet. Alors, une vidéo, une, pardon, une, un commentaire, une question de Vaclav Stransky, euh, il y a un mois, donc c'était sur la préparation des trous de plantation. Merci pour cette intéressante vidéo très pédagogique. Cependant, pourquoi se termine-t-elle sur une critique de la grelinette comparée à la biobèche Je vous cite, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Pourquoi qualifier le torchon de torchon, un outil robuste qui a fait ses preuves dans de nombreux contextes et qui est recommandé par de nombreux permaculteurs Pourriez-vous développer un argumentaire sur ce point Pour d'interrogation par avance, merci de votre réponse, qui pourrait être utile à des débutants sur le point d'investir dans un outil destiné à durer peut-être plus de 20 ans et qui n'est pas donné plus de 100 euros. Alors, bon déjà, juste pour répondre à la question, euh, <rire> euh, pourquoi qualifier de torchon un outil robuste qui a fait ses preuves dans de nombreux contextes et qui est recommandé par de nombreux permaculteurs Ce n'est pas parce que c'est recommandé par des permaculteurs que... Euh, je, vais, euh, je, vais, je vais... Je vais... Comment dire je vais prendre ça pour argent comptant et me dire que c'est bien parce que voilà, dans les permaculteurs malheureusement, il y a de tout. Euh, également, il y a aussi des torchons et des serviettes parmi les permaculteurs Donc, la question ne sera pas là. Euh, non, en fait, il faut surtout voir euh, qu'est-ce que c'est la grelinette et qu'est-ce que c'est la biobèche. C'est la même chose. Voilà. En fait, la question, euh, la, la, la petite remarque dans la vidéo, c'était en fait un petit, un petit pied de nez chauvin en fait, à un copain. Enfin, ce n'est pas, pas un copain, c'est quelqu'un que je connais, que j'apprécie et que je croise de temps en temps. Euh, qui s'appelle Hervé Le Gall, qui est un forgeron breton qui fabrique la biobèche. Mais la biobèche, c'est une grelinette, c'est une copie de la grelinette. Mais justement, euh, peut-être mieux, parce qu'elle a évolué, il a su la faire évoluer. Euh, et, puis, euh, et puis, comment dire, euh, il explique comment l'utiliser vraiment de bonne manière. Et donc, c'est pour ça, parce que moi, j'ai acheté une biobèche. Euh, que c'est un outil qui est indestructible qui effectivement dure plus de 20 ans va, sans doute sera même 50 ans il pourra durer sans problème qui n'est pas donné effectivement ça coûte 115, 120 euros pour une 4 dents euh, peu importe c'est tellement indestructible que, que ça en vaut largement la peine et donc c'est pour ça que euh, j'avais euh, que j'avais parlé entre guillemets de torchon et de serviette parce que voilà c'était juste pour euh, pour le petit côté euh, de, de voilà de mettre un petit peu en avant euh, la biobèche de Hervé Logan. D'ailleurs, à ce sujet, il ne faudrait pas mélanger par contre, vraiment en termes d'outils et de technicité de l'outil, donc grelinette biobèche, c'est la même chose. Attention, c'est bien des outils qui ont des dents courbées. Okay euh, à la différence de certaines, entre guillemets... Euh, outils vendus dans le commerce, quelquefois très chers pour ce que c'est, et puis pas solides, qui ont des dents droites. Les, ceux qui ont les dents droites ne sont pas des grelinettes, à proprement parler, ou des biobèches. L'intérêt de la grelinette et de la biobèche, c'est justement d'avoir ces dents courbées pour pouvoir aller en dessous et soulever, faire comme une, une cuillère, là, quelque chose qui, souleverait, qui, qui soulèverait le sol par en dessous, sans le retourner, sans le casser, juste pour décompacter en profondeur, voilà, pour aérer en profondeur. Ça, c'est la grelinette et la biobèche qui font ça. Par contre, moi, je vous... un autre outil qui est complètement différent et qui a des dents droites, c'est ben, la campagnole que moi j'utilise en version petite, qu'on appelle la pitchoun. Et cette campagnole, elle, elle a des dents droites, mais elle a aussi des contre-dents. Et donc, ces dents droites et ces contre-dents n'ont pas la même utilité que la biobèche. C'est-à-dire que ça a une utilité de casser les mottes, justement. Et donc, on voit souvent des vidéos de gens qui utilisent la grelinette souvent des permaculteurs justement, qui utilisent la grelinette ou la biobèche en soulevant le sol et puis en basculant comme ça de gauche à droite. Non, ça s'utilise pas du tout comme ça. C'est uniquement fait pour décompacter en dessous. Ce n'est pas fait pour briser les mottes. Voilà, tout simplement. Donc il y a des outils différents pour ça. Alors, Arc me demande, merci pour tes vidéos que je découvre très instructives. Est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi tu as choisi de faire tous tes plans en sol et non en hors sol Je vois souvent que le hors sol a moins de contraintes ou pas les mêmes probablement bon, euh, j'aurais envie de faire un petit pied de nez euh, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère moi non, je produis dans le sol parce que les plants ça pousse dans le sol tout simplement euh, en plus je travaille en sol vivant donc euh, euh, mon sol est vivant, est riche les plants qui viennent dedans ben, poussent, sont bien alimentés, sont bien irrigués sont, sont bien équilibrés poussent en pleine forme, ont très peu de maladies euh, n'ont pas de carences donc, du coup, si j'étais en hors-sol, il faudrait que je compense tout ça. Il faudrait que je gère l'irrigation, il faudrait que je gère les engrais, il faudrait que je gère euh, le substrat en lui-même. Enfin, il y aurait plein, plein, plein de contraintes. C'est le cas des, de, de ceux qui produisent en hors-sol. voilà. Et puis, bah, après, quand tu produis en hors-sol, bah, tu as des pots, tu as, as du plastique dans tous les sens, tu as des, des terreaux dans tous les sens. Enfin, C'est d'autres façons de produire. voilà. Mais à la base, une plante, ça, ça pousse dans le sol. Quoi. Donc, euh, voilà, tout simplement, je produis le plus naturellement possible par rapport à ce que que la nature nous a donné en fait une deuxième question puisque j'avais répondu ça à arc justement donc euh, je l'avais répondu et puis ensuite il m'avait mis donc merci bon argument en effet mais il semble y avoir beaucoup de pépinières qui préfèrent le hors sol peut-être moins de contraintes physiques logistiques après c'est peut-être aussi différent entre culture de fruitiers et le reste alors oui évidemment moi je parle dans un contexte de d'arbres fruitiers qui vont être destinés à faire du racine nu euh, si je voulais produire autre chose qui n'est pas destinée à être du racine nu, donc par exemple, je ne sais pas, moi, des plantes aromatiques, euh, des, des plantes euh, légumes, par exemple, ou des choses comme ça, donc euh, je pourrais très bien être pépiniériste pour faire ça. Effectivement, là, je vais plutôt faire du pot parce que, alors, le hors-sol, c'est parce que, en gros, alors surtout sur les fruitiers, euh, du hors-sol fruitier, c'est en gros euh, parce qu'on a décidé de produire pour des gens qui ne plantent pas à la bonne époque si on veut planter à la bonne époque on plante en hiver et si on veut planter en hiver on fait du racine nu parce que c'est ce qu'il y a de plus simple et de mieux euh, mais si on veut euh, si on s'en fiche de ça et qu'on veut vendre toute l'année par exemple eh ben on va vendre du pot et donc euh, donc forcément logistiquement parlant oui c'est différent c'est pas forcément moins de contraintes c'est d'autres contraintes euh, et par contre, effectivement, quand on plante des légumes, c'est au printemps. Ben, les légumes au printemps, c'est soit on les sème soi-même et on les plante soi-même, soit euh, on les achète et puis ben, ils sont en godet, ils sont en motte, ils sont des choses comme ça, ils sont produits hors sol. Là, c'est pas mon cas. Moi, je suis en fruitier, je fais très très peu de peau. Alors, j'ai un petit peu de peau, mais, euh, mais, euh, mais j'en fais très peu. Alors, Christophe Dupuis, je pense proposer aux clients toutes les couleurs existantes de chaque variété. Par exemple, pour les framboisiers, leur proposer une variété rouge, une jaune, une blanche et une noire à la vente. Je pense que c'est un bon moyen de se différencier et faire des ventes groupées au lieu que les clients en achètent un seul, je pense qu'ils aimeraient avoir quatre couleurs différentes. J'espère trouver les plus attrayantes par rapport au goût pour le grand public. Qu'est-ce que tu penses de cette stratégie euh, Moi je trouvais cette stratégie hein, pas du tout adaptée à, à ma façon de penser, euh, puisque c'est pas du tout pour moi le, la couleur n'a absolument aucun critère chez moi. Euh, enfin, moi ça n'a aucun intérêt chez moi la couleur alors ça peut avoir un intérêt pour euh, les gens qui produisent du petit fruit rouge et qui sont emmerdés par Suzuki la, une mouche qui, qui s'attaque essentiellement aux fruits rouges donc là effectivement on peut se poser les questions mais pour du particulier euh, je vois pas trop l'intérêt moi perso ça peut effectivement avoir un débouché de vente il hein, n'y a, a pas de souci avec ça mais moi ma stratégie c'est clairement euh, de proposer déjà des bons fruits qui marche bien chez moi, euh, qui soit adapté donc à ma région, qui soit peu malade euh, et puis surtout qui marche bien quoi. Voilà donc euh, peu importe leur couleur en fait. Alors bonjour, donc Gérard Gérard Goub. Bonjour, je te sens très pro sur la Bretagne. J'ai recherché une variété de merabellé en Bretagne Badoile que je vais planter ce mois. « Après une année de recherche, de vente par correspondance, est-il possible d'avoir des conseils Je suis au pied du Jura, 500 mètres d'altitude, bon verger, de 2500 carrés avec une trentaine de variétés fruitières. Connaissez-vous cette variété Avec réponse brève et précise si possible. » Alors Gérard, euh, militaire Gérard, hein? il lui faut des réponses précises et claires. Euh, Gérard, donc je t'avais répondu bien sûr, donc euh, la Mirabelle Badoual, était une Mirabelle bien adaptée à la Bretagne parce que justement elle a besoin de assez peu de froid hivernal pour bien fructifier, enfin pour bien fleurir donc bah oui je suis plus pro sur la Bretagne parce qu'en fait si je voulais être compétent sur toute la France déjà il faudrait que je le sois sur la Bretagne plus sur toutes les autres régions c'est un travail colossal déjà juste pour la Bretagne donc donc c'est juste un petit peu impossible donc c'est pour ça que faites attention aux pépinières qui vendent sur toute la France par exemple, ou même euh, toute l'Europe on va dire, faites attention parce qu'eux ils vont vous proposer des variétés qui marchent chez eux, ils connaissent peut-être un petit peu la, les, globalement les endroits où elles marchent, mais c'est surtout à vous de faire le travail de savoir qu'est-ce qui marche chez vous. Parce que euh, bah, eux, ils vont vous vendre ce que vous voulez. Hein. Euh, si vous voulez un truc et qu'il ne marche pas chez vous, bah, eux, ils vont vous dire, bah ouais, mais moi, je, vous, vous aviez le choix de ne pas l'acheter, en fait. Donc voilà, moi c'est la différence, c'est qu'en Bretagne, quand quelqu'un me demande des variétés, bah, je peux lui dire si ça marche ou si ça ne marche pas. Quoi. Alors, c'était. Euh, ça devait être début novembre euh, ou fin octobre. A, la pépinière du fruitier me demande Tu as déjà eu des gelées pour que tes cassissiers soient défoliés Pendant alors euh, non, j'avais pas eu de gelée, les premières gelées sont arrivées euh, pendant l'arrachage, juste à la fin de l'arrachage, pendant la préparation des commandes, donc euh, vers euh, le troisième, troisième semaine à peu près de novembre. Les cassissiers étaient défoliés parce qu'il euh, y a eu un passage de rouille. Donc la rouille, c'est une, une petite maladie crypto des, des cassissiers, sans gravité, surtout, surtout quand c'est à la fin d'année en fait. Et donc moi, ça arrive assez régulièrement qu'à la fin d'année, j'ai de la rouille, hein, avec l'humidité qui, qui revient et le froid. Et euh, donc, les cassissiers perdent un peu plus vite leurs feuilles quand c'est rouillé. Donc, ça, c'est un petit avantage, entre guillemets. Euh, donc, c'est pour ça qu'ils étaient défoliés. Et donc, Alors, Aline Duranceau me demande donc, il y a à peu près trois semaines, un mois, on peut planter de décembre à février, mais combien de jours sans gel après plantation faut-il pour être sûr que l'arbre ne souffre pas Alors, combien de jours sans gel Alors, euh, le gel n'est pas gênant, entre guillemets, une fois que l'arbre est planté. Euh, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'au moment où vous plantez, selon les coins où vous plantez, et selon la période de l'année où vous plantez, euh, évitez d'arroser en fait. Donc si vous plantez euh, genre novembre, décembre, même janvier, euh, évitez d'arroser euh, au moment de la plantation, on dit souvent qu'il faut arroser, ben, en fait ne le faites pas s'il y a des épisodes de gelée qui sont prévus. Euh, voilà, de toute façon l'hiver il pleut, euh, début du printemps il pleut, donc vos arbres seront arrosés. C'est plus important de faire un pralin sur vos racines que d'arroser. Euh, donc, évitez d'arroser parce que en fait, c'est l'eau qui gèle. Donc, si, si jamais il y a des épisodes de gel, c'est cette eau-là que vous avez mis qui va geler. Donc, euh, voilà, évitez surtout ça. Donc, il n'y a pas combien de jours sans gel après plantation faut-il pour que l'arbre ne souffre pas En fait, euh, il peut geler le jour, le jour, le jour suivant, hein, tant que l'arbre est en pleine terre, euh, ça ne va pas poser de problème. Par contre, attention, parce que là, moi je parle contexte Bretagne où on n'a pas des grosses, grosses, grosses gelées. Par contre, vous pouvez, dans un cas, dans des régions même peut-être pas en France, hein, où ça gèle beaucoup plus fort. Et quand ça gèle beaucoup plus fort, ben on doit tout décaler. On doit décaler absolument, au, au moment, soit beaucoup plus tôt dans la saison pour planter, pour que l'arbre soit vraiment en pleine terre, bien avant, et faire des mulches, protéger un peu les arbres, soit attendre vraiment beaucoup plus tard, euh, après l'hiver, quand ça a commencé à dégeler. Donc euh, voilà, je ne suis pas de ces régions-là, donc je n'aurais pas énormément de conseils à vous donner à ce niveau-là. Nous, ici en Bretagne, on voilà, n'est vraiment pas embêtés euh, euh, par ça. Une question du jardin d'abondance. Bonjour, merci pour tous ces précieux conseils. J'ai une question qui va peut-être paraître bête. Il n'y a aucune question bête. Mais pourquoi il faut retirer les feuilles Elles ne vont pas finir par tomber après l'arrachage. Merci d'avance pour votre réponse et bon courage avec tout ce travail. Alors, c'est pas du tout une question bête. C'est même plus une question logistique, mais aussi de santé de la plante. Pourquoi il faut retirer les feuilles Parce qu'au moment où tu arraches ton plant. Les racines ne sont plus connectées au sol, donc les racines ne sont plus capables d'emmener euh, de la sève, d'irriguer ton arbre, ou juste de l'eau. Voilà. Donc ça veut dire que ton arbre peut se dessécher. Ton arbre il va se dessécher plus facilement s'il a encore les feuilles, parce que tout simplement les feuilles servent justement à, à aspirer hein, euh, la sève pour la transformer. Et donc ben, si l'arbre est déconnecté, les, les feuilles continuent de travailler tant qu'il y a du soleil à, à venir dessus. Donc, évidemment, il va avoir une réaction physiologique assez rapide. Il va tout de suite essayer de perdre ses feuilles, justement. Donc, avant vont faner pour pouvoir tout de suite euh, tomber. Et donc, elles vont tomber quand même très vite, effectivement, sans que toi, tu les aies fait tomber. Le truc, c'est que si tu fais ça et que tu mets tes arbres en jauge, tu vas te retrouver avec toutes les feuilles de tes arbres dans la jauge. Voilà. Et moi, personnellement, j'ai déjà assez de feuilles comme ça à gérer dans ma jauge pour ne pas en rajouter. Deuxième raison, je préfère que les feuilles des arbres qui ont été produits dans la pépinière, ces feuilles-là restent dans la pépinière pour renourrir mon sol. Voilà. J'exporte déjà pas mal de matière de mon sol, donc l'idée, c'est quand même de, de, de limiter cet impact-là en en laissant le plus possible derrière. Donc voilà. garder les feuilles à la pépinière, éviter qu'elles tombent toutes dans ma jauge. Accessoirement, moins tirer sur les réserves de l'arbre, justement, euh, parce que ça peut le, le dessécher en, fait, en fin de saison. Alors, en fin de saison, ça ira. Mais... Euh, mais si, si vous faisiez ça à une période voilà, automne ou même ou printemps, là clairement ça fait très souffrir, très, beaucoup plus souffrir la plante. Et donc, euh, pour finir, des petites questions euh, de Joël Denimal et de Fran, euh, je ne sais pas quoi, enfin, bref, les, les pseudos sont, voilà vous reconnaîtrez peut-être votre pseudo dans la liste, hein, ce n'est pas, pas ce qu'il y a d'être plus important, c'est la question qui est plus importante. Alors, une première question, c'est « Où te procures-tu tes porte-greffes » Et, et pilote c'est « Bonjour, où se procurer des porte-greffes de pommiers » L'histoire des porte-greffes, je vais, je vais l'aborder cette année. Euh, alors, je ne vais pas forcément dire en long, en large et en travers, je vais au moins le faire en long et en large. Et puis après, on verra pour tout ce qui manquera en petits détails. Et puis aussi, euh, parce que le sujet du porte grève ça va être en plusieurs étapes. Déjà, je vous ferai une vidéo qui détaille un peu les porte-greffes. Notamment ceux que moi, j'utilise pour la Bretagne. Euh, ensuite, je vous expliquerai comment on peut les multiplier. Mais après, il faudra aussi faire une passe sur est-ce qu'on a droit de les multiplier. Donc, il y, y a le fait de... de, de de savoir lesquels, où les trouver, comment les multiplier soi-même pour se rendre autonome, euh, et puis savoir si on a le droit de le faire. Alors droit de le faire dans un contexte particulier, il n'y aura pas trop de soucis, dans un contexte de pépiniériste qui revend, là ça va être différent. évidemment. il y a des variétés qui sont euh, sous, sous cove, hein. donc, euh, donc ça on n'a pas le droit de, de les multiplier comme ça. Donc euh, voilà, il y a des choses à inspecter. Et euh, donc voilà, pour les questions en l'occurrence, moi, je me procure mes porte-greffes pour l'instant chez des pépiniéristes, des pépiniéristes qui produisent du porte greffe Le pépiniériste principal que je, que, chez qui je me fournis, c'est Beaufort Jeune Plant. Malheureusement, euh, bah, il n'arrive pas à fournir en quantité et en qualité. Donc moi, tous les ans, je me retrouve avec des choses que je n'arrive pas à avoir avec lui. Donc je suis obligé de ne me fournir ailleurs. Euh, donc notamment, je me fournis chez Pirard, Pépinière Pirard. Donc il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, hein, des pépinières en France. Euh, J'ai pas euh, d'avis ni positif ni négatif sur, sur toutes ces pépinières là il euh, y en a plein par contre l'important avec les porte c'est qu'il faut s'y prendre très tôt donc moi je m'y prends en général euh, en juin, juillet quoi, on va dire pendant l'été même avant quand, quand, quand j'y pense euh, pour ne pas se retrouver euh, en rade donc il faut déjà savoir ce qu'on veut assez tôt et puis il faut tout de suite les commander pour pouvoir euh, espérer euh, être fourni voilà, ça c'est le problème, c'est que voilà, on peut, ne on peut que espérer et le jour où le devis, enfin le, la, la validation de la commande tombe, ben on se retrouve avec ah bah ben tiens, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Euh, ah bon, ok, super, comment je fais ben, voilà, Je ne peux pas me retourner, donc il faut avoir prévu. Donc euh, vous verrez aussi que j'ai une stratégie moi pour justement euh, pallier à ça, c'est que ben j'achète régulièrement des lots plus petits qui ne seront pas greffables, que je replante moi pour les faire grossir, pour pouvoir les greffer l'année d'après. Je, je suis obligé de faire ça, parce que sinon, je me retrouve bloqué à ne pas avoir de porte-greffe euh, euh, sur certaines essences, quelquefois. Euh. Donc, euh, donc, plutôt que de, de ne pas en avoir, bah, je préfère prendre les devants, donc commencer à au moins faire grossir des porte-greffes que j'achèterais plus petits, et que du coup, sont plus faciles à avoir. Euh, mais ça demande un budget, donc ça, c'est vraiment le côté pénible, c'est que ça demande un budget euh, voilà, d'avoir un lot d'avance, en fait, qui, qui grossit. Euh, ça me donne presque la possibilité d'en vendre, voilà, on m'en demande, donc euh, ça pourrait presque me donner la possibilité d'en vendre. Euh, mais voilà, la deuxième étape, ça sera de les produire moi-même. Donc ça, ça sera dans des vidéos euh, euh, à, prochainement, enfin pas prochainement, mais dans l'année en tout cas, je vais, je vais faire des vidéos là-dessus. Alors, Jardin Abondance me demande... Euh, le noisetier ne se multiplie que par marcotte, point d'interrogation, pas de bouturage ou de semis possible Alors, euh, là, moi les noisetiers c'est des variétés, voilà, le fertile de Coutard, la langue d'Espagne, Nottingham, Cosford, etc. Euh, donc là, pour être sûr de ma variété, je pourrais, effectivement, je pourrais le greffer par exemple, ça ça marche, ça on peut faire. Euh, sauf que c'est pénible parce que le noisetier c'est un, un port euh, vraiment, euh, c'est du bissonnant, donc euh, ça, ça repousse tout le temps de souche. Et donc c'est beaucoup plus facile de le multiplier par marcotte, comme ça, marcotte de souche. Euh, ça se bouture très très mal, faudrait faire la bouture d'été, voilà, ça se bouture vraiment très très mal, donc euh, je vois pas l'intérêt de, de, de, de m'embêter à essayer de bouturer. Euh, le semis est évidemment possible, mais par contre là, euh, si vous en savez plus que moi, n'hésitez pas à me le dire. Euh, je ne sais pas si c'est fidèle au semis, parce qu'il y a des pollinisations croisées, et donc est-ce que c'est fidèle Je ne suis pas sûr du tout. Donc, mais si, autrement, ça pourrait effectivement être une possibilité pour multiplier. Alors, il y a David... Euh, non, Daquet, Vincent Vincent Daquet. Salut, je suis adepte d'un tronc important de ligneux, frais en surface en tant que grappeur et lagueur. À titre personnel, j'ai fait des petits essais à petite échelle d'apport de charbon de bois et souhaiterais avoir votre avis ou retour d'expérience. J'en utilise en culture en peau à hauteur de 10%. Alors, le charbon de bois, le biochar, euh, les choses comme ça. Il faut faire attention, il y a Claude et Lydia Bourguignon qui expliquent que ce sont des techniques d'apport de, de matière organique au sol euh, très riche en carbone, qui ne sont pas adaptées à tous les sols. Euh, donc euh, voilà, lisez, écoutez plutôt leur vidéo le, sur laquelle ils en parlent, parce que voilà, le, le, c'est comme la terra preta, il voilà, y a des choses qui sont spécifiques. Alors ça peut marcher, c'est riche en carbone, ça va stocker beaucoup de bactéries, de choses comme ça, de micro-organismes, euh, mais ce n'est pas forcément hein, idéal d'en avoir trop dans le sol. Quoi. En tout cas, nous, en Bretagne, ce n'est pas forcément le top du top. Alors, trois questions qui se suivent de Samuel Loubert. Petite question pour le live de demain. « Quand tu reçois les centaines de porte-greffes que tu achètes à tes fournisseurs, j'imagine que tu les mets dans ta jauge en attendant les greffes de Mars. Tu arrives à les faire cohabiter avec tes arbres et arbustes qui sont en vente. » Ta jauge est assez grande. Alors, quand je reçois mes porte-greffes, donc ça va être courant janvier en fait, euh, j'ai déjà vidé une bonne partie de la jauge parce que les clients sont venus prendre leurs commandes. donc oui j'ai la place en tout cas je fais en sorte d'avoir la place de toute façon je n'ai pas le choix il faut bien que je les mette quelque part si vraiment j'étais embêté je fais un trou dans ma pépinière je fais une tranchée dans la pépinière je les mets dedans quoi. ça fera aussi office de jauge euh, je ne suis pas obligé d'être dans le sable hein. voilà. donc ma jauge oui elle sera toujours plus ou moins assez grande si, si je puis dire donc autre question comment fais-tu pour identifier de manière sûre les variétés de pommes sur tes arbres mers une fois qu'ils produisent ceux pour lesquels tu avais un doute du moins. Quand tu... Alors, cette première que... question-là, déjà, eh bien, euh, bah, en fait, euh, pour les identifier, bah, déjà, je, je prends la littérature qui existe sur la variété pour vérifier les caractéristiques de la pomme. Il y a tout un tas de, de, de, de, de livres qui permettent de faire ça, qui donnent des caractéristiques précises sur la pomme. Quand j'ai des doutes, euh, bah, je vais voir d'autres personnes qui connaissent beaucoup plus que moi. On a quelques spécialistes assez renommés ici dans le coin. Donc, euh, bah, je, je vais avec mes pommes... Euh, je prends 3-4 pommes de chaque variété, de chaque arbre, et puis caractéristiques de ce que l'arbre m'a produit, et j'emmène ça à quelqu'un qui connaît encore mieux que moi, qui va me, permet, me permettre de, de, de, de soit trouver la variété, soit de me donner d'autres pistes un peu plus précises. Voilà. Mais en tout cas, une pomme, en euh, un, un dernier recours, on peut aussi l'envoyer en analyse ADN, pour en déterminer la vraie variété par, par ADN. Alors attention, parce que l'analyse ADN ne prend pas tout le génome, elle ne prend qu'une partie, donc quelquefois on se retrouve avec euh, des variétés différentes qui ont le même génome et donc euh, qui sont identifiées pour, comme étant les mêmes. Autre question, quand tu vends un arbre fruitier à ton client, comment es-tu sûr à 100% de la variété En cas de doute, existe-t-il un moyen sûr d'identifier la variété donc ça je viens de te l'expliquer juste avant sur la question d'avant quand je vends un arbre fruitier à mon client je suis sûr de la variété, oui parce que sinon il euh, bah, faut que j'arrête mon métier parce que si je commence à vendre des choses sans en être sûr euh, alors 100% on va dire qu'il y a toujours une part de doute parce qu'il peut y avoir des identifications qui ont été mal faites dans tous les cas si une identification a été mal faite j'ai tout le listing moi de mes clients qui ont acheté par exemple telle variété donc je peux très bien les rappeler leur disant tiens j'ai découvert que la variété que je t'avais vendue en telle année euh, n'était pas la bonne donc euh, bah, déjà je m'excuse et puis je, voilà, on, on discute et puis on voit comment on peut corriger le, le problème euh, si c'en est un euh, mais en tout cas à, euh, à la vente je fais en sorte et à la production même tout court je fais en sorte d'être sûr à 100% de mes variétés au moment où je les produis et où je les vends quand je ne suis pas sûr ou quand c'est une variété euh, que je ne que je n'arrive à rien trouver en littérature dessus, ça arrive, euh, bah, je la supprime. C'était le cas par exemple la toute première année, j'avais une variété de groseille qui s'appelait Juno et je ne la trouvais nulle part dans la littérature et je l'avais récupéré en tant que Juno. Et donc euh, bah, je l'avais multiplié au début et puis en fait, je me suis rendu compte que bah, c'était peut-être junifère mais donc je l'ai complètement éliminé. Voilà, j'ai complètement éliminé plutôt que de de ne pas savoir ce que je produisais. Et donc la dernière question que Samuel Loubert m'a posée, donc euh, euh, dernière question promis, non tu peux en poser autant que tu veux, t'inquiète pas. As-tu créé un planning regroupant toutes tes tâches sur une année Je sais que tu as fait une vidéo sur tes quatre premières années. Alors toutes mes tâches sur une année, euh, ça va faire un sacré gros gros gros planning, ça va être un petit peu compliqué, donc euh, moi j'ai pas fait un truc qui récapitule tout en tout cas. Euh, le seul moyen de savoir un petit peu tout ce que je fais, c'est de suivre les vidéos, euh, soit de tout reprendre depuis le début d'année que j'ai fait, soit de commencer à les prendre à partir de maintenant, puisque je vais essayer de refaire, euh, voilà, de compléter toutes celles qui existent et puis d'en faire des nouvelles. Euh, voilà, peut-être que je ferai moi par mois un petit peu les grandes choses que je fais moi par mois, euh, mais c'est tellement varié dans, dans ma production à moi que euh, que ça serait comme un peu du... enfin, ça me servirait pas à grand chose de faire un vrai planning avec toutes les tâches en fait. Euh, voilà, je peux faire les grandes lignes. Peut-être que je ferai quelque chose comme ça. Donc merci à tous pour vos commentaires, vos questions, tout ça, tout ça. Euh, cette partie donc était enregistrée. Maintenant vous allez pouvoir vous poser d'autres questions ou discuter juste tout simplement en live avec moi juste maintenant. Donc on se retrouve maintenant en live. Et puis pour ceux qui regarderont cette vidéo là plus tard, eh bien, si vous voulez prendre la suite, eh bien, vous, vous allez regarder le live du 28 décembre 2022 qui suit cet enregistrement. Canavo, Avechal je vous dis en tout cas, de, je vous souhaite en tout cas de bonnes fêtes de fin d'année si on ne se revoit pas d'ici là. Canavo